Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce stream de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très très très très bien. Euh, Aujourd'hui on va faire le plein de news, puisqu'il y a le Monster Report qui est sorti donc hier, avec des choses plutôt intéressantes. Il est un tout petit peu moins euh, ancré dans le, comment dire, dans le court terme que, que le précédent, mais il reste relativement intéressant plein de choses, de, de, de bonnes nouvelles une fois de plus qui, qui arrivent et je pense que de toute façon dans, dans les mois à venir on, on va rester sur cette ligne de conduite puisque étant donné qu'on arrive euh, alors je vais mettre des gros guillemets à la fin <rire> de la grande course de dev de, de Star Citizen il euh, y a forcément beaucoup plus de choses qui se mettent en place on est beaucoup moins dans, dans la projection dans le futur et beaucoup plus dans dans l'intégration dans le jeu, et euh, bah, ça se ressent déjà euh, déjà aujourd'hui. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles, il euh, y a le Runmap Roundup qui est sorti en même temps que le Montsley report, et euh, en gros ça se résume à la validation des cartes qui étaient prévues pour la 3.19, donc le fait de pouvoir attacher, détacher des objets avec le Tractor Beam, c'est ce qu'on avait avec les composants de vaisseau, il euh, y a la nouvelle expérience euh, pour les nouveaux joueurs qui a été validée aussi. Donc ça, ça se résume en gros à une demi-heure de, de, de tutoriel au sein d'Area18 pour les nouveaux joueurs. Donc je suppose que les nouveaux joueurs seront obligés d'aller là-bas. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Il euh, y a les nouvelles missions de Salvage euh, qui ont été validées aussi. D'ailleurs, on va en parler un peu plus dans, dans le Monster Report. Il y a des choses intéressantes autour de ça, que j'aime beaucoup. Il euh, y a les nouvelles missions PVP de Ghostolo qui ont été validées aussi. Et évidemment, leur ville 2.0. Donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Et maintenant, on va passer aux très bonnes nouvelles. <rire> high-tech, euh, alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément vous, vous traduire spécifiquement ce qui a écrit là. Je vais plutôt vous montrer un petit peu le live qui est vendredi dernier parce qu'en substance, ce qui est écrit dans le Monde C Report, c'est ce qui a été présenté euh, durant le live. Et donc je vais plutôt vous expliquer un petit peu ce qu'on voit durant le live. Et, euh, et ça résume très très bien les, les avancées qui ont été faites. Donc en gros euh, ça c'est une présentation du nouveau système de vue euh, des, des PNJ et en fait plus précisément de la détection. Donc ce qu'on voit là, la bulle qui y a autour du vaisseau, c'est une bulle de son. Ça représente en gros le, le bruit que le vaisseau fait et euh, vous pouvez voir que la taille change. Je vais vous montrer la, la petite animation. Vous allez voir que la, la bulle change de taille. Voilà. La bulle change de taille tout simplement parce que, euh, en fonction de la vitesse du, du vaisseau, ce genre de choses, eh ben, il fait plus ou moins de bruit et donc ça va avoir un impact sur les IA. Et donc du coup, ça permet de, de, de repérer les, les objets en fonction. Là, on voit que les IA, comme elles savent que le vaisseau est là... Il y en a certaines qui vont aller voir et qui vont commencer à, à tirer dessus parce qu'elles ont euh, estimé que c'est un vaisseau ennemi et, et elles commencent à l'engager. Ah, donc ça c'est une des grosses avancées. On va passer à la suite. Une autre avancée qui concerne euh, particulièrement Squadron 42, c'est le fait que les IA peuvent désormais créer euh, un chemin dans un ave -mèche. Donc là la zone en bleu, ce que vous voyez c'est un ave -mèche. Et elles peuvent créer un chemin entre le nav-mèche et un ascenseur. Donc elles peuvent aller appuyer sur le bouton. On va voir ça. L'ascenseur s'ouvre. Là, on voit le chemin qui a été créé. Euh, ce que vous voyez, là, il y a toutes les petites flèches. C'est en fait une jonction qui est créée entre l'ascenseur euh, et l'autre nav-mèche. Et l'IA du coup, va pouvoir prendre un chariot et le déplacer dans l'ascenseur. Et euh, ça, dans le monde de Report de Squadron 42, c'est énoncé comme étant une, une fonctionnalité qui a été ajoutée qui servira pour le jeu. Et ensuite, évidemment, l'IA, y a est où est le panneau. Elle peut choisir euh, la zone où elle va aller. Un nouveau chemin est créé. Et l'IA ressort Et je tiens à préciser que vraiment tout ça c'est une IA hein. C'est pas un joueur qui est en train de, de déplacer l'objet C'est vraiment une IA qui fait tout ça Et je vous avoue qu'il y a une vidéo en fait Où justement je comprenais pas ce qu'on était en train de nous montrer Parce que je croyais que c'était le joueur qui tirait sur 10 IA Et je comprenais pas ce qui se passait Et c'est parce qu'en fait c'était une IA Et, et c'est là où je me suis faite euh, avoir Donc, Tout ça c'est l'ascenseur Voilà ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a aussi été ajoutée qui servira aussi pour Squadron, euh, notamment pour que les IA puissent chercher euh, des joueurs en fait dans les ventilations ou éventuellement que ce qu'on appelle le, le buddy, donc en fait votre coéquipier, on va traduire ça comme ça, euh, puisse vous, vous suivre durant l'émission parce qu'au au fil des Montseries Report, on a appris que dans Star Citizen, il y a une partie du jeu où on aura un coéquipier euh, qui devra nous suivre. Alors c'est le truc qui fait euh, flipper euh, un petit peu quand on entend ce genre de truc. Surtout tous les joueurs de de plus de 30 ans qui ont subi euh, les déboires avec Dizia qui, qui doivent nous suivre savent que c'est un enfer en général ce genre de cas. Euh, mais il semblerait qu'ils veuillent éviter justement qu'il y ait trop de problèmes, que l'IA soit un petit peu poussée pour que ce soit pas euh, pénible. Et qu'elle soit plutôt réaliste. Euh, dans Squadron 42, alors dans, en fait, c'est toujours pareil. Ce qui est développé pour Squadron servira aussi pour Star Citizen. C'est-à-dire que si tu dois escorter euh, une IA dans une mission, par exemple pour faire du taxi, ce genre de choses, c'est un petit peu plus ou moins les mêmes techs. Et même si pour l'instant, c'est pas encore prévu, euh, c'est une fonctionnalité qui peut permettre de créer de nouvelles missions. Justement, on peut envisager euh, une escorte de civils en dehors d'un bunker, ce genre de choses. Donc de, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui servira pour les, pour les deux. Squadron 42 devient de plus en plus comme Fallout ou quoi euh, Non, je pense qu'il sera bien Squadron 42. Euh, donc on... en fait ce qu'on est en train de voir en gros c'est que l'IA euh, subit des contraintes en gros quand elle est près d'une ventilation elle, euh, elle sait qu'il y a une ventilation et en gros elle est il y a des contraintes sur les animations qu'elle est capable de faire donc elle sait qu'elle doit se mettre euh, accroupie mais elle est capable de détecter donc aussi une échelle, de monter les échelles comme les joueurs, de sortir et ensuite de se remettre accroupie. Pour continuer dans la ventilation. J'ai dois avoir ma vache de compagnie. <rire> C'est plutôt original une vache. Je vous laisse traîner un peu les, les images. Et là on, on voit aussi pourquoi les métriques hein, sont très importantes dans le jeu vidéo. Il faut vraiment que la ventilation ait la bonne taille. Justement pour que le joueur et les IA puissent se, se promener dedans facilement sans qu'il y ait de problème de caméra. Euh, ensuite, ils ont aussi amélioré en gros euh, le système d'évitement. Donc là on va voir. Euh, je crois que c oui. Là on va voir la première version d'évitement qui est assez violente. Boum. L'IA en gros euh, des têtes qui a un objet, elle s'arrête. Mais elle n'arrive pas vraiment à l'éviter, donc elle repousse euh, l'autre IA. Et ça c'est dû euh, en gros à, à la boîte de collision et les règles qui sont appliquées. Ils avaient une boîte qui était plutôt grosse jusqu'à maintenant. Et ce qu'ils ont fait pour améliorer le système en gros, c'est qu'ils ont réduit un petit peu la, la boîte de collision et, et les contraintes. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus joli en termes d'animation, on va le voir juste après. Voilà cette nouvelle version donc on, on voit qu'il y a le bras qui traverse légèrement le bras de l'Autria. mais c'est un sacrifice qui est plutôt nécessaire pour avoir quelque chose de, de plus joli l'ancienne version et je vais essayer de faire un arrêt sur l'image au bon endroit voilà là on a vu que le, le bras a traversé je ne sais pas si vous le voyez bien mais ça permet à l'IA d'avoir un, un comportement beaucoup plus naturel. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ça, c'est un, un truc assez simple, mais on peut quand même en parler. C'est le fait d'avoir une meilleure transition entre deux animations. En fait, plutôt que d'avoir euh, quelque chose de très violent dans l'arrêt, On a quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. La l'IA se, se stoppe de manière très violente. Et la nouvelle version, l'IA, se stoppe de manière un peu plus cool. C'est tout simplement ça. On ne va pas forcément s'y attarder. Ah oui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, je vais prendre plutôt l'exemple d'après. Donc, ça c'est un. Salut Macrobiotique, ça c'est un nouveau système de, de poids, on va dire, qui, qui sont développés. En gros, ça veut dire qu'en fonction du, du poids, je vous expliquerai ce que j'entends par poids après. En fonction du poids, le comportement des IA va changer en fonction des zones. Donc, en gros, en changeant des, des valeurs dans certaines zones qui peuvent être créées à la main ou de manière dynamique, L'IA va savoir si elle va privilégier certaines zones ou au contraire si elle va plutôt les éviter. Donc là par exemple il y a une zone qui s'est créée autour du picot et autour des arbres parce que cette zone a des valeurs qui vont changer de manière dynamique parce qu'il y a du feu qui est en train de se répandre. Comme il y a du feu qui est en train de se répandre, l'IA du coup va tenter d'éviter au maximum de passer dans ces zones pour trouver sa route. Donc ce qu'elle va faire, c'est que là, quand elle va aller du point A, donc là où elle est, jusqu'au point B, derrière, plutôt que d'aller tout droit, elle va faire un calcul où elle va venir lécher le plus possible les zones qu'elle est censée éviter, pour avoir le chemin le plus court. Et euh, ils expliquaient qu'il pouvait encore y avoir des, des surcouches par rapport à ça, par exemple des notions d'impérativité, euh, admettons, il y a un objet à récupérer dans la zone de feu, ben, elle va être capable de se dire, bon, ben voilà, je vais éviter un maximum le feu, mais au moment voulu, je vais quand même aller dedans récupérer mon objet et sortir le plus vite possible. Et ça va donner des, des comportements plutôt pas mal. Ça reste un petit peu... Euh, mécanique, on va dire, mais ça fonctionne plutôt bien en, en termes de, de fonctionnalité. Là, on voit qu'il y a plein de feu. Et est ce qui fait bouger l'IA, on part. Là, on voit l'IA qui est en train de, de courir. Et on voit qu'elle contourne voilà, légèrement la zone pour éviter le feu. Ça pourrait fonctionner différemment. C'est compliqué. Euh, c'est très compliqué. Et surtout que là, on... ils sont sur une base cry engine qui est vraiment pas fait pour pour ça à la base. Donc c'est des technologies qu'ils développent en interne. Donc forcément, ils vont essayer de trouver la, la meilleure solution possible par rapport aux outils qu'ils ont. Donc est-ce qu'on peut faire différemment chez eux J'en ai pas la moindre idée. J'aurais tendance à dire que s'ils ont choisi cette voie-là, c'est que c'est très certainement la meilleure. Je sais qu'il peut exister d'autres. Euh... D'autres façons de faire dans d'autres moteurs. Mais est-ce que c'est mieux C'est très difficile à dire, en fait. C'est plutôt du cas par cas, en fait, plutôt que de dire qu'il y a une meilleure façon de, de faire qu'une autre. Donc voilà, ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah, ça c'était pour euh, éviter que les, les IA soient trop violentes euh, par rapport au tirs, si mes souvenirs sont bons. un petit doute, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour euh, aider un petit peu le joueur, parce qu'aujourd'hui sur les serveurs, vous l'avez peut-être vu, si vous faites des bunkers, les IA peuvent être particulièrement violates, violentes, c'est-à-dire qu'elles vous voient, elles vous headshot, et, euh, et c'est fini. Et là, en gros, il y aurait un petit peu plus de... Comment dire le, le jeu pardonnerait un peu plus les erreurs, on va dire. Donc en gros, vous avez le droit à une micro-erreur. Mais après, l'IA, euh... l'IA viendra vous, vous tuer quoi qu'il arrive. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre C'est quoi ça Ah oui, ça c'est le fait que les IA peuvent utiliser les tourelles. Ça c'est pas très intéressant. Ça c'est intéressant par contre. Donc ça, c'est les réactions des IA euh, aux grenades. <coughs> Pardon. Euh, qui est en cours d'implémentation. Et donc du coup... En fonction du comportement des IA, elles ne vont pas réagir de la même façon à une grenade. En gros, soit euh, elles sont un peu euh, effrayées, ce genre de choses, et donc elles vont juste fuir. Soit elles sont vraiment en mode combat et elles vont continuer de vous tirer dessus, même si vous jetez une, une grenade. Et c'est plutôt intéressant à, à voir. Et donc elles ont vu la grenade, elles ont fui. Ça marche très très très bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est absolument grandiose. C'est ce qui va nous permettre d'embaucher des IA pour charger et décharger nos vaisseaux. Donc ce qu'on voit, c'est une IA qui est capable de détecter un chariot. Les des espèces de piliers verts, c'est tous les points d'entrée en fait, qui sont disponibles à l'IA. Et par contre, chaque fois que l'IA charge une caisse, en gros, les points derrière se bloquent pour qu'une autre IA ne puisse pas venir se, se saisir du chariot pour éviter des, des problèmes. L'IA est aussi capable de savoir qu'il y a une caisse en-dessous et donc de savoir qu'elle doit mettre une caisse au-dessus. Et ensuite, elle peut aller tout simplement décharger. Et esclaves, des salariés. Donc voilà, ça, ça va être vraiment très très très important pour le, pour le chargement de vaisseau, c'est super cool. Euh, ça, c'est le fait qu'une IA se mette à couvert euh, en fonction des distances, court plus ou moins vite, en, en fonction du danger, ce genre de choses. Et ça, c'est euh, des zones de priorité. Hein. Donc, et je, je vous disais, je ne comprenais pas trop en fait, ce truc-là. Je croyais que c'était un joueur qui y avait ici, alors qu'en fait, c'est une IA. Et donc ce qui se passe, euh, là on ne le voit pas forcément très très bien, je vais peut-être remettre un petit peu avant, on a une zone de priorité, juste ici. Et donc ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va cibler euh, les gens qui sont d'abord dans cette zone de priorité. À quoi ça sert C'est que ça permet en fait de simuler euh, des consignes de défense. Par exemple, on imagine que ça, c'est la salle de contrôle euh, d'une station. Mais cette IA est assignée à la défense de cette zone. Donc elle va tirer en priorité sur les gens qui seront dans cette zone-là pour défendre euh, le, le site à, à laquelle elle a été assignée. Et ensuite, seulement elle, elle passera aux, aux autres. Je me demande comment on pourra transmettre la consigne à l'IA. Euh, ben, on en parle dans mon report sur Squadron 42, justement. Et pour finir, euh, l'appareil, on a une zone qui.. qui, qui simule une zone de retranchement où l'IA va aller se mettre tout en combattant. Elle se met en retrait, elle se met à couvert, mais elle continue de combattre. Et le comportement est vraiment plutôt réaliste, c'est vraiment pas mal. Et là, ils ont changé la zone, donc l'IA va changer de zone tout en continuant de combattre. On va le voir dans pas longtemps. Voilà. Donc pareil, c'est pas juste elle court bêtement, elle continue vraiment de, de défendre la zone. Et ça c'est pareil, hein, c'est la même simulation si on prend la notion de, de centre de contrôle. Voilà, l'IA est, est assignée à, à défendre cette zone. Donc elle y va. Euh, ça c'est un comportement de soigneur, en gros, chez Lia. Donc quand l'IA va se faire tirer dessus, il y a son collègue qui va venir le soigner. Boum lui il va se relever, alors ils expliquaient qu'il y avait quelques petits problèmes, là c'est un petit bug en fait qu'on voit. Lia se, se relève et plutôt que de prendre son arme en fait elle fait un petit trip, comme elle a plus d'armes elle estime qu'elle a cours de munitions donc elle joue l'animation comme pour récupérer des munitions. Ça, c'est un petit bug faut pas en tenir compte, mais en gros ce qui va se passer c'est quand Lia va se relever, elle va récupérer son arme et elle va retourner au combat. c'est toujours la même chose. Donc on a vraiment les IA médiques qui commencent à arriver. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tout ce qu'il y a en IA tech. Et c'était plutôt bien chargé. Salut chez du chaos. Et je trouve intéressant ouais, d'utiliser les images du, du live de vendredi. Parce que ça exprime vraiment très très bien ce dont ils parlent en gros ici. Et euh, sinon le, le reste c'est pas très très très important. Euh, on va passer à Art. Euh, L'équipe Art continue de bosser sur la faction Duster. Et sur des objets pour les subscribers euh, qui arriveront au courant de l'année. Et ils ont commencé à travailler sur la production du casque Frontier. Euh, niveau concept, ils ont bossé sur des nouveaux gangs, il y a le gang Headhunter, le chasseur de tête et Rough and Ready, euh, donc en gros, brutal et prêt. <rire> et euh, ils ont travaillé sur quelques documents sur les, sur les dusters. Ensuite, Artship, on a quelques petits trucs intéressants, ils continuent de travailler sur les SRV qu'on a vu euh, la dernière fois dans, dans l'inside. Et il continue de bosser sur deux autres véhicules qui ne sont pas annoncés et qui sont dans la, dans la zone euh, Final art Le Miss C a reçu encore un petit peu d'amour avec des corrections de bugs. Euh, le Crusader Spirit a très très bien progressé puisqu'il vient de finir en gros sa phase de Greybox avec l'intérieur et l'extérieur qui sont terminés niveau Greybox il y a la white box de nouveaux véhicules qui viennent de, de débuter et euh, il y en a un qui a eu un prototype utilisable dans l'éditeur du jeu et euh, c'est assez surprenant qui qui qu précise ça qu'il y a un prototype c'est quelque chose de, de vraiment étonnant euh, bonne nouvelle pour les possesseurs de freelancers euh, et on, on voit que là il y a les les choses qui commencent à se mettre en place euh, il y a un une petite refonte en gros sur les bêtes composants pour les mettre aux métriques actuelles et s'assurer que ça s'ouvre et ça se ferme correctement pour qu'on puisse avoir accès aux composants. Euh, on a eu les, les peintures subscriber, ça c'est pas forcément très important. Il y a euh, la gray box pour un nouveau véhicule qui arrive près de la fin. Et c'est le nouveau véhicule dont on a déjà parlé qui a l'air d'être un petit peu particulier parce qu'ils n'arrêtent pas de rentrer dans le détail pour ce véhicule, en disant qu'il a un fonctionnement pas comme les autres. Ils parlent du fait qu'ils ont avancé sur un système de suspension particulier, qu'il y a un rangement à l'avant, euh, qu'ils ont dû faire des nouvelles mécaniques d'entrée et de sortie du véhicule, et qu'il y a des portes à l'avant et à l'arrière. On ne sait pas pourquoi il précise tout ça, mais on dirait vraiment quelque chose de, de particulier. C'est pas important parce que tu lui trouves moche. C'est vrai. <rire> C'est tout à fait vrai. Euh, ensuite, le Santokai euh, arrive sur la fin de sa Greybox euh, avec euh, donc les réacteurs qui ont été complètement modisés. On l'a vu d'ailleurs justement dans l'inside il n'y a pas très longtemps. Et euh, il a reçu donc un nouveau modèle de Landing Gear. C'est celui qu'on a vu qui ressemblait à un à des, des pattes extraterrestres. Community, on va passer. Euh, l'armure titan, pourquoi donc l'armure titan euh, Niveau engine, alors... Euh, ils ont essayé d'améliorer la façon dont fonctionnait... Enfin, pas fonctionnait... Comme, ils ont essayé de rendre plus constant et plus prédictif la façon dont les véhicules à roues sont gérés en fonction des en fonction de la gravité des planètes parce que le, le problème c'est qu'aujourd'hui ça pouvait réagir de manière très très très différente et pas forcément prédictive euh, quoi d'autre ils ont amélioré aussi euh, les rendus atmosphériques par rapport aux, aux nuages et euh, aux nuages de gaz dans l'espace ils ont continué de changer du code et de le transitionner vers Gen-12. Donc il y a de moins en moins de, de code legacy qui est utilisé. Euh, le nouveau serveur de rendu de shader euh, a reçu de nouvelles améliorations et donc il devrait pleinement rentrer en, en opération euh, prochainement. Ils ont continué de faire des, des, des corrections de bugs pour la 3.18 et pour la 3.18.1. Et en gros, ça s'arrête là. L'armée où tu peux rentrer par l'avant et par l'arrière, je veux pas savoir. Ah non, non, non, pas du tout. Aucun rapport. Enfin, je pense vraiment pas. Je peux me tromper, hein, mais je pense vraiment pas. Alors, Anna Commander, en gros, c'est la suite de ce dont on avait déjà parlé. La, en fait, c'est l'intégration de tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc le changement sur l'interface, le, sur le changement sur le lobby, le changement sur les piste de course euh, ils ont changé donc la, la planète euh, que, que tout le monde connaît, l'espèce de planète futuriste qu'il y avait sur euh, Hélice 3 donc maintenant qu'il y a un, un, un vrai système planétaire plutôt qu'une map faite sur mesure et euh, ils ont commencé à faire le nouveau rework sur le Ford Link et euh, Old Vanderhal. Ah oui, ils ont aussi euh, continué le, enfin, ils ont pardon, terminé le travail sur les checkpoints holographiques, quelque chose qui est extrêmement nécessaire je trouve pour le système de course qu'ils veulent mettre en place. Euh, L'ayant testé personnellement dans le PU, je, je trouve que c'était euh, quasiment infaisable pour, euh, pour les joueurs amateurs. Alors les professionnels qui connaissent la course forcément c'est plus facile. Mais quand vous voulez débuter ça peut être plutôt compliqué et avec les nouveaux checkpoints c'est vraiment bien bien bien venu. Deux petites secondes, je bois, j'arrive. Et effectivement, comme le dit Nico, on pourra aller à la plage, puisqu'il y aura une plage sur Hélice 3. Alors, oh là, j'ai eu un petit bug. Désolé, j'ai des rollbacks même sur internet. Alors, sur les euh, caractères et weapon. En gros, ils ont travaillé sur euh, la façon de se déplacer de manière allongée. Ça a été retravaillé pour que ça puisse mieux euh, s'imbriquer avec la nouvelle, euh, avec le nouveau système d'ivier. Parce qu'on croit que le nouveau système d'ivier, plutôt que d'être debout euh, et de faire des trucs un peu étranges, on sera plutôt euh, allongé et on naviguera avec les mains. Et donc l'un de ces changements s'exprime par le fait que on n'aura on plus une espèce de point de pivot qui sera au niveau de la hanche où on, où on roule sur, euh, sur une certaine distance. C'est plutôt on pivotera sur nous-mêmes sur, sur un axe central ce qui sera beaucoup plus facile à gérer et euh, d'après eux ça, ça rend l'utilisation à la première personne beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile beaucoup plus douce et plus euh, constante ensuite pour améliorer les collisions pour améliorer les collisions ils ont fait un gros changement donc euh... En temps normal, quand on a un joueur dans un jeu vidéo, ou un PNJ, peu importe, on a une espèce de grosse capsule autour de nous. Euh, un petit personnage. Là. Un petit personnage, une espèce de grosse capsule autour du personnage. C'est ce qu'on appelle la hitbox, et c'est ce qui permet en gros de, de, gérer, de gérer la physique. Le problème, c'est que c'est un système plutôt rigide et pas très évolutif. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé ça en le découpant en plein de tranches. Euh, L'exemple qu'ils ont donné, eux, c'est une espèce de... Un tic-tac, ouais, c'est un, un bon exemple. Euh... Un tic-tac, c'est un très bon exemple. Et eux, ils ont, ils ont utilisé un système qui, re qui ressemblerait plus à une espèce de chenille, en gros. Donc plein de petits, euh, plein de petits modules qui sont euh, tous mobiles, mais interconnectés. Donc ça permet de, de mieux gérer... Euh, en fonction des différentes situations, et eux, ils estiment que ça devrait même permettre de réduire le problème de, de personnages coincés dans le terrain. Et euh, je, je pense aussi que ça peut, ça peut vraiment aider. Euh, ils ont... Alors, je ne sais pas où ils sont aussi, parce qu'ils disent qu'ils ont soutenu. Donc, je ne sais pas à quel degré de développement c'est, mais en tout cas, il y a un nouveau système qui est développé de surchauffe pour les armes. Et donc, en gros, euh, avant que votre arme arrive à, à la pleine surchauffe, il euh, y a le comportement de l'arme qui pourrait changer en fonction du degré de température. Donc, Par exemple, la, la cadence qui commencera à accélérer. Euh, il pourrait y avoir un changement de, de mode de fonctionnement. Par exemple, si euh, vous êtes dans un mode de fonctionnement, à cause de la surchauffe, l'arme va changer et elle va passer en mode rayon, euh, ce, ce genre de truc. Jusqu'à ce que l'arme... Soit pleinement surchauffé et je suppose cesse de fonctionner. Et à ce moment là il faudra faire quelque chose pour, euh, pour réduire la température de l'arme. Je ne répondrai pas à Sabatou. Euh, Au niveau feature gameplay, euh, ils sont principalement concentrés sur la refonte du minage. Donc avec l'amélioration du tracteur beam. Euh, ils ont fait aussi un gros changement sur le fonctionnement du, des lasers. Sur le fait que avant... Euh, il fallait maintenir le laser enfoncé et donc plutôt que d'avoir ça maintenant ils vont faire un on off avec le avec le clic donc, plutôt que de, de le maintenir pour que ça continue à fonctionner. Est ce que ce sera mieux ou pas je sais pas on verra. Euh, ils ont fait aussi de nouveaux marqueurs euh, de réalité augmentée pour qu'on puisse savoir si on peut euh, attacher des composants ou pas euh... À certains objets. Euh, ils ont amélioré la génération de loot et la distribution de loot aussi. Et truc très très très très très très très très très intéressant. Ce petit bout là, le travail sur le système de raffinage dans les vaisseaux a commencé. Et moi, ça me met euh, en joie. <rire> Alors pour l'instant on est encore dans les dans la phase de design donc ils sont en train de créer des documents pour dire voilà on, on voudrait que ça ressemble à ça il nous faut ça, ça, ça ça et ça pour que, pour que ça fonctionne mais peu importe c'est vraiment la production qui a été lancée euh, J'ai aucune idée de combien de temps ça peut prendre On peut avoir un espoir peut-être pour cette année étant donné que les choses commencent à s'accélérer mais il ne faut pas non plus trop trop trop... Euh faire de film. Voilà. Euh, feature missions. Eux, ils se sont principalement concentrés sur les missions de Salvage. Donc, faire du, du polish, de la balance et tout ça pour la 3.19. Mais, ils ont aussi décidé d'ajouter des petites choses que j'aime beaucoup. C'est que possiblement dans les missions, il pourrait y avoir une mission euh, qui, qui s'intègre euh, au fait de, de faire du Salvage. Sur le fait de récupérer un paquet à l'intérieur du vaisseau pour nous pousser à l'exploration des vaisseaux qui sont abandonnés. Euh, donc plutôt que juste euh, juste les décaper, ce genre de truc, va vraiment nous, nous pousser à rentrer dedans, chercher les composants, chercher un paquet, etc. Et donc c'est ce que je disais, hein, ça rentre dans, dans la notion d'exploration. <coughs> de l'eau lourde. Euh, autre truc super intéressant sur les missions. Euh, les missions qui impliquent des escortes avec euh, un voyage en quantum continuent de progresser. Et ils sont en train de faire en sorte d'avoir une base solide et de voir tous les... Alors ce qu'on appelle les edge cases, c'est les... Pour appeler les, les cas extrêmes, ou les effets de bord. Je sais pas trop comment je pourrais traduire ça exactement. En gros, pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de, de problème et que les missions soient plutôt stables. <rire> et la production a commencé sur un nouveau type de mission que j'aime beaucoup, qui est euh, Data Haste, ou autrement dit, le vol de données, où les joueurs pourront aller euh, dans une zone et aller voler des données. Et j'adore ça Salut deuxième. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée, puisque c'est ce qu'on nous avait montré il y a très longtemps, euh, quand on nous avait présenté Microtech. On avait une belle mission et on ne l'avait jamais eu. Quand on pourra faire des appels à des escortes pour les longs voyages Non, c'est le contraire, Nico. C'est le contraire, c'est toi qui devrais escorter euh, quelqu'un. C'est toi qui devrais escorter un vaisseau. Mais possiblement, tu devras faire un voyage quantique avec, euh, avec l'IA Et comme c'est un truc euh, un peu violent, surtout l'état du jeu actuel, je pense qu'ils veulent s'assurer qu'il y ait euh, tous les cas de figure qui soient pris en compte. <rire> tu veux pas être escorte. <rire> euh, quoi d'autre Ils sont en train de convertir les missions de personnes disparues euh, vers le système modulaire, pour que ce soit pleinement intégré par le système modulaire. Tout simplement, ils sont en train de changer les lois, le système de lois Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'il y en a grandement besoin. Ce qui, normalement, devrait permettre aux propriétaires de vaisseau de... de gérer quelqu'un qui rentrerait dans le vaisseau sans permission. Et euh, ça inclut notamment. Alors, je sais pas pourquoi ils précisent ça, mais c'est précisé. Ça inclut notamment le fait de ne plus ajouter de manière automatique un joueur euh, qui rentrerait dans le vaisseau dans le chat du vaisseau. Donc ça c'est plutôt une très très très bonne chose. Et euh, ils ont aussi créé un nouveau système de criminalité par rapport à l'utilisation de tractor beam ou autrement dit de défenestration. Ce qu'ils entendent par là c'est par exemple si un joueur euh, vous assomme Pardon. et utilise un tracteur beam pour vous jeter de, du haut d'une falaise ou vous faire passer sous un véhicule pour l'instant c'est pas considéré comme du crime parce que techniquement il vous a pas tué et bien avec ce nouveau système là ce sera considéré comme un crime le niveau de permission je pense pas que ce soit le niveau de permission je pense qu'on n'y est pas encore malheureusement je pense qu'on y est vraiment pas encore Ça, il va falloir un sacré taf. Ensuite, graphique, VFX, Programming et Planet Tech. Euh, la team graphique a continué de travailler sur la génération de mesh à partir d'un spline. C'est la démonstration qu'on avait eue à la dernière Citizen Code en live qu'il y avait eu à Manchester. On a vu la présentation de Pyro. Et juste avant ça, en fait, il nous avait montré justement un jump point. Parce que c'est à ça que ça sert. Hein. Et ils nous avaient expliqué en gros qu'ils utilisaient un spline. Et ils généraient un mesh autour. Et là l'équipe graphique continue de, de travailler là-dessus. Euh, ils ont fait des améliorations sur les shaders. Et ça c'est plutôt important pour nous. Parce que ça permet de créer un nouveau système de teintes. Alors ils appellent ça un contrôle de mélanine. Donc, tout simplement, ça veut dire que ça va être un changement de peau que les joueurs pourront utiliser pour changer la peau de leur personnage. Et, euh, et, et donc plutôt que d'avoir des, des peaux prédéfinies avec un, un grain associé à chaque couleur de peau, là on pourra potentiellement choisir un type de peau et ensuite changer la couleur. Ce qui est plutôt bienvenu. Euh, et ils ont aussi ajouté du support pour du maquillage customisable et des tatouages. On va bronzer, c'est ça. Des grandes améliorations ont été faites à la réflexion de l'eau, la réfraction et euh, la brume. Et ça va rendre quelqu'un très content parce que j'avais eu un commentaire qui me disait qu'il ferait mieux d'améliorer l'eau. Voilà. Euh, ils ont fait euh, des changements en fait sur la gestion des, des mèches et, et du rendu des mèches, en gros, pour... Euh, pour avoir des meilleures performances, je ne vais pas forcément entrer dans le détail là-dessus. Et ils ont fait, aussi fait euh, des changements au, au système qui s'appelle Render to Texture. Alors le Render to Texture, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de prendre du texte, une image, euh, un petit peu de n'importe quoi, et d'en faire une texture au sein du jeu. Donc c'est ce qui nous permet par exemple d'avoir le, le nom sur les vaisseaux. C'est ce qui nous permettrait normalement d'avoir euh, des badges avec notre nom sur, les, sur nos combinaisons. Mais c'est ce qui permet aussi dans ce cas de figure-là de créer les, les cartes intérieures des vaisseaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a vu la présentation d'une carte du, de L'Idris. Euh, je crois que c'était à la CitizenCon d'ailleurs... Et donc voilà, il y a des changements qui sont faits pour ça. Il euh, y a des mises à jour qui ont été faites sur le back-end euh, pour aider Vulcan à mieux, à mieux s'intégrer et à, à, être un peu, à avoir un peu plus de fonctionnalités que, que l'ancien système. Euh, ensuite, le travail est continué sur le, les nouveaux effets de Quantum Travel et de Feu. Et alors, petite annotation intéressante les effets de Quantum Travel peuvent désormais euh, tourner en fonction de la direction du joueur. Donc ça, je pense que ça concerne le Quantum Boost, mais je ne sais pas si ça concerne le Quantum Travel de manière générale. Je ne sais pas. Mais c'est plutôt intéressant. Euh, ça, c'est pas trop intéressant. C'est de la quality of life et quelques améliorations sur euh, l'eau et la simulation d'eau. Voilà. Euh, In-game branding il bosse tout simplement sur les gangs de, de pyro et sur l'Invictus Launch Week. La lumière bosse sur l'Invictus Launch Week principalement et sur les avant-postes coloniaux. Euh, le live Tool continue de bosser sur les outils internes qui permettront de gérer le serveur meshing et de voir en, en temps réel des données sur le serveur. Location Europe, ils continuent de travailler sur la Ruin Station, donc c'est la station en ruine qu'on peut trouver dans Pyro. Et ils essaient de trouver de nouveaux moyens pour que le joueur puisse traverser la zone et comment du, de nouveaux gameplay peuvent venir s'intégrer dans cette zone. Euh, ils ont continué les progrès sur ce qu'on appelle les bureaux. les bureaux de loi, les bureaux légaux. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Euh, c'est ce qu'on a vu dans le dernier inside. Nouvelle très importante que j'aime beaucoup. Ils ont bossé sur les cargo élévateurs. Et donc du coup, il y a un prototype d'élévateur qui a été fait. Et euh, ils vont bosser du coup sur différents scénarios pour voir comment ça va fonctionner. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. On n'a pas fini, il nous reste encore pas mal de choses à, à raconter. Euh, l'équipe a aussi bossé sur les nouvelles missions d'Horizon, ça on l'a vu aussi dans le dernier inside donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Euh, truc intéressant, ça j'ai beaucoup aimé, il euh, y a l'équipe qui a commencé à bosser sur des avant-postes sans, euh, sans SAS. Alors pas sans sas en un seul mot, sans sas d'entrée, euh, puisque jusqu'à maintenant on avait un seul type d'avant-poste qu'avec des sas, même sur les planètes respirables. ce qui n'a a pas beaucoup de sens, puisque ça veut dire qu'il y a une installation lourde, alors qu'on n'en a pas besoin. Et euh, donc là ils sont en train de bosser sur des nouveaux avant-postes qui ne possèdent pas sas, ce que je trouve plutôt cool. Euh, en interne, ils continuent de créer des assets pour ce qu'ils appellent leur content pack, ça c'est pas forcément très important. Euh, le boulot continue d'avancer sur les complexes souterrains, ça pareil, on l'a vu dans le dernier Inside, et l'équipe organique travaille sur les grottes rocailleuses. Et ils mettent aussi quelques planètes et lunes au standard actuel. Euh... L'équipe narrative a travaillé sur toutes les missions dont on a parlé, les nouvelles variations avec les... Et les... le vol de données, les missions de minage, les missions d'investigation, les missions de salvage, mais aussi quelques nouvelles qui n'ont pas encore été annoncées. Euh, ils bossent euh, sur Pyro et ils essayent de revisiter un peu le, le lore de Pyro pour que ça corresponde à ce qui a été fait aujourd'hui en jeu. Le Service Online s'est principalement forcément euh, concentré sur la 3.18. Hein, et ils ont participé au nouveau système de livraison de vaisseaux de la 3.18.1. Ça aussi de mourir dans le sas qui se dépressurise. Pas faux. Euh, L'équipe systémique Service a bossé sur la 3.18, comme les autres. Hein, ça C'était vraiment le, le gros truc, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais ils sont en train de bosser sur la recherche et le développement pour une nouvelle architecture. Pour le service beacon, parce que le service beacon c'est un truc qui a été codé en dur et qui est pas très très très viable. Et euh, ils aimeraient bien l'améliorer, donc ils bossent voilà, sur, sur une nouvelle version. Et euh, ils ont bossé sur nos nouveaux services de, de création de personnages, sur les nouveaux halls d'expo. Alors ça je me demande ce que ça veut dire le nouveau hall d'expo que je pensais qu'on les avait tous vus mais il semblerait que non et ils ont avancé évidemment sur les outils de quantum et odin euh, l'équipe UI euh, a bossé en fait sur plein plein plein plein plein plein plein plein de fonctionnalités euh, puisqu'il y a euh, donc des gros changements sur le sur les interfaces en ce moment c'est qu'il y a le building block qui continue d'être ajouté et euh, donc ils sont en train de bosser sur des concepts pour de nouvelles idées d'écrans de... dans le monde. Qu'on pourrait avoir, des écrans 3D, possiblement avec des nouvelles interfaces. Et euh, je sais que pour Squadron 42, ils bossent aussi sur euh, beaucoup sur les vaisseaux. Ah bah tiens, ils en parlent justement, Squadron 42, l'équipe a bossé sur un nouveau viseur et, euh, et une nouvelle lentille qui serviront pour Squadron 42 et éventuellement pour le PU plus tard. Euh, ils ont essayé d'améliorer le VMA. Pour Rofia qui va regarder la rediffusion, donc c'est véhicules Manager, histoire d'améliorer en fait le chargement de données, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt long. Et à côté de ça, ils sont aussi sur Anaconda et Star Marine. Voilà. Et l'équipe VFX, ils sont tout simplement euh, concentrés sur l'avancée le, de leur bibliothèque, ça on en avait déjà parlé. Et est le dernier rapport de Squadron de d'ailleurs plein de nouvelles features qui gèneront potentiellement le PU Soon TM. Complètement. à 18 n'a pas été fait depuis, depuis longtemps. Effectivement. C'est vrai que ça fait un bail qu'on l'avait pas vu. Je sais pas s'ils vont réussir à faire des gros changements en vrai, euh, par rapport à ça. Je suppose qu'on verra. Wait and see, comme on dit. Alors, juste reprendre mon souffle. Deux petites secondes. Euh, donc, pour Squadron 42, euh, dans, dans l'ensemble, on est, on est quasiment calqué sur l'autre monde série Port à quelques différences près. Donc, notamment, là, ils e contentent. Euh, eux, évidemment, ils se concentrent sur des choses qui sont plus en lien avec, euh, avec l'histoire. Donc, eux, là, ils sont principalement concentrés sur les ingénieurs. Et la façon dont ils fonctionnent, par exemple, euh, leur faire faire des rondes plus souvent, euh, leur changer légèrement le, le comportement pour qu'ils utilisent euh, un datapad avant d'aller faire leur routine pour montrer qu'ils qu sont en train de regarder euh, ce qu'ils vont faire, ce genre de choses. Euh, ils ont fait des gros changements aussi sur le, ce qu'on appelle le laser behavior, donc c'est le fait de de glander <rire> quand, en gros quand ils sont pas en train de travailler euh, ils ont reçu de nouveaux casiers pour qu'ils puissent changer leurs euh, leur vêtements euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a eu euh, un changement sur les durées à laquelle justement comme je disais les ingénieurs vont visiter certains panneaux les durées où ils restent ce, ce genre de choses euh, ils ont fait des petits changements aussi sur la façon dont les comportements médicaux et d'hygiène fonctionnent. Donc, par exemple, aujourd'hui, Lia va pouvoir utiliser un lavabo, faire plein d'actions sur le lavabo, un peu euh, glandouiller près du lavabo, ressortir du lavabo et aller faire autre chose. Et euh, le comportement de concierge qui avait été mis de côté euh, a fait son retour. Euh, alors ça je vous en ai parlé, l'histoire du buddy, donc euh, le, le, le coéquipier qui va vous suivre, pareil je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est juste ça a été euh, amélioré pour que, pour que ça fonctionne un petit peu mieux tout simplement. Euh, le système de gestion de grenade a été légèrement changé mais ça pareil je vous l'ai montré dans les vidéos du live de vendredi. Et euh, un comportement euh, d'attaque de mêlée pour des créatures non humanoïdes a été euh, implémenté. Ce qui est plutôt une très très très bonne chose. Et en gros euh, ils ont amélioré, enfin euh, ils ont passé en revue quelques euh, scènes qui avaient déjà été terminées où il y a des vandoules. Pour qu'il euh, y ait des animations sur mesure pour les vandoules qui soient un peu mieux intégrées et fonctionnent un petit peu mieux. Bestiaux au fond des grottes. Euh, ça, on connaît, on l'a déjà vu. Euh, AI véhicule feature, ils sont concentrés principalement sur le fait d'avoir une meilleure sensation de combat euh, avec les IA, pour que le combat soit plus intense. Et. Et qui correspondent mieux à la, à la vision en gros qu'ils avaient euh, euh, pour, pour le développement du jeu. Et donc ils expliquent qu'aujourd'hui les compas sont plus près, plus présents, beaucoup plus de mouvements et ils sont très contents de ça. Ils vont continuer de, de développer le, le, le reste dans les mois à venir. Euh, animation, bah ils ont amélioré les animations quand on jette des grenades. Euh, ils ont amélioré la plateforme Titan, ça c'est une très très bonne nouvelle, je pense que ça va faire plaisir à plein de gens, euh, dont moi, j'attends euh, avec impatience la le, le méca. Euh, ils ont amélioré quelques personnages, quelques PNJ. Euh, ils ont fait en sorte que des PNJ puissent bouger des, des boîtes d'un point A à un point B, ça paraît, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans, dans les images. Euh, ils ont fait en sorte que les PNJ qui attaquent le joueur avec des couteaux ou des attaques de mêlée ou des prises de, de mise au sol, pas fan de cette traduction, euh, Fonctionne un petit peu mieux. Ils ont continué d'avancer sur la faune, donc avec des animations en, en block out. Ce qu'on appelle block out, c'est une espèce de, de version euh, d'ébauche. On va dire ça comme ça. Et euh, ils sont passés à quelques tâches importantes pour un chien. Donc il semblerait qu'on croise un chien à un moment. Euh, L'engine, c'est exactement le même que pour l'autre Monster Report, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, ça c'est de la gestion de données de sauvegarde c'est pas forcément très très très intéressant ah oui ça c'est intéressant il y a du travail qui il a commencé pour l'implémentation d'un système pour contrôler un véhicule à distance sans avoir besoin d'être dans le siège et de piloter directement le vaisseau donc ça c'est on en avait déjà parlé justement qui savait commencé à implémenter ça et c'est trop cool le chien de John Wick et bonjour des étoiles, Mayenne. Euh, l'ancien véhicule, euh, l'ancien radar, pardon, de véhicule a été remplacé par la nouvelle Star Map, Ourra. qui permet les joueurs de zoomer et d'interagir euh, de la même manière que dans le Mobiglass. Et pour le Mobiglas, euh, le statut personnel est au fait, euh, la page principale des applications ont été implémentés à côté de nouveaux gadgets. Ce qui inclut euh, les objectifs de mission, le statut personnel, etc. Ah c'est intéressant Ils ont aussi ajouté un système d'hyperlien euh, dans le Mobile Glass, En gros, ça veut dire que quand il y a une application qui fait référence à autre chose, on pourra cliquer dessus pour partir directement dans... Dans une autre application, ça va avoir besoin de naviguer à travers tout le mobilas. Euh, le système de mines a été complété, donc les mines spatiales, donc là on parle du, du Nautilus, <coughs> entre autres, et euh, ça a été intégré à travers le, le, ce qu'ils appellent le missile opérateur mode. Et ils expliquaient que c'était plutôt facile parce que c'est en gros c'est le même système. Euh, le nouveau système de quantum travel, pareil, a été euh, ajouté en jeu, euh, donc je suppose qu'on le verra à un moment. La nouvelle UI de viseur euh, a commencé à être développée, et avec une implémentation partielle, et euh, un ajout de nouveaux éléments euh, en réalité augmentée, tels que les reticules d'armes, des nouveaux HUD, euh, ce qu'ils appellent la Velocity Tape, c'est en fait l'espèce le, de, de déroulé qui indique votre, votre vitesse. Et ils disent que la nouvelle UI est contextuelle, simplifiée et s'intègre beaucoup mieux avec les fonctionnalités des MFD. Donc justement on sait qu'il y a une grosse refonte du système de MFD, c'est plutôt important. Donc quand je dis MFD, c'est multifunction Display. Donc c'est vos écrans, hein, tout simplement. Parce qu'ils veulent que les MFD, en fait, aujourd'hui, soient vraiment la partie centrale en fait, du gameplay. Et que notre vue ne soit plus surchargée par plein d'éléments en permanence. Et donc, le nouveau radar et le nouveau scan ont été implémentés sur le MFD aussi. Les mines et la désynchro, oh, j'avoue. Un, deux secondes. j'ai très la soif. Et donc, quelqu'un me demandait tout à l'heure comment on fera pour commander les IA. Eh bien, il y a ce qu'ils appellent la fonctionnalité Wingman Command qui progresse plutôt bien et qui permet aux joueurs de donner des ordres tels que « attaquer cette cible, regroupez-vous ou défendez cette cible ». Et c'est un mélange, en gros, d'éléments de... d'IA, d'interface, de dialogue. Euh, le, la nouvelle tâche justement de Radar et de Scan progresse très très bien et euh, ils, ils étaient en train de bosser avec l'équipe euh, véhicule feature, euh, pardon, avec Level Design pour savoir qu'est-ce qu'il y avait besoin justement au niveau des, du développement du jeu, des histoires et tout ça. Euh, gameplay Story, il n'y a pas grand chose à dire, il y a des nouvelles mocap qui ont été ajoutées. Oh, quoi d'autre Des petites mises à jour sur certaines animations. Et voilà, en gros, il n'y a, a vraiment pas grand-chose à, à dire. Graphique, c'est la même chose que l'autre. <coughs> euh, L'équipe narrative est en train de faire des revisites. visites Des grosses sections du jeu pour s'assurer que, que, que tout soit ok. Euh, ils ont regardé que... Que, que, que le joueur sache exactement quoi faire dans cette zone, euh, qu'on qu'il sache en gros euh, comment diriger le joueur, et que, que le, le le flow fonctionne bien, que tout coule de, de source en gros. Euh, bla bla bla bla bla bla bla. Et voilà, pas grand chose à dire. Euh, l'équipe UI a travaillé de... sur de nouveaux styles d'interface. Oh, pardon. J'ai mon téléphone qui sonne. C'est... C'est du spam. Désolé. Euh, donc l'équipe interfa... euh, interface, pardon, a travaillé sur un nouveau style d'UI pour les véhicules. Et sur des screen puzzles, donc en fait des, des énigmes à résoudre sur... sur des écrans pour plusieurs niveaux. Et ils sont en train de prototyper un nouveau... Euh, système modulaire alors je, je sais pas ce qu'ils veulent dire par fluff fluff c'est mou donc un, un, un écran modulaire mou je sais pas ce qu'ils entendent par là mais en gros ça leur permettra d'avoir des des écrans environnementaux donc des écrans qui se situent dans, dans le jeu et dans l'environnement euh, avec lesquels les IA pourront euh, interagir euh, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, ils ont travaillé sur un nouveau viseur, une nouvelle lentille, etc. Il etc. n'y ah, a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Et ils ont travaillé sur leur nouveau système de rendu de marqueurs en réalité augmenté. Peut-être, peut-être. T'as dépensé des, des points formation What? Ah oui, je vois ce que tu avais des, des trucs CPF, euh, c'est toujours ce genre de trucs. Et enfin, euh, l'équipe VFX euh, s'est assurée que les grandes zones euh, soient, soient au, au niveau qui, qui veulent. Euh, ce qui inclut des, des éclairs, des zones dangereuses, des débris, des choses comme ça, pour s'assurer que tout fonctionne très très bien. Et euh, ils sont en train de faire un gros nettoyage des PlaySolder et pour les remplacer par les versions euh, faites sur mesure, qui euh, sont donc les versions finales qu'on retrouvera en jeu. Donc pour la petite traduction Placeholder, c'est euh, je ne sais pas si j'ai un mot pour le traduire PlaySolder, un, un, un truc. Euh, Oh, j'ai perdu le mot. Provisoire, voilà, j'ai trouvé, Désolé. C'est des choses provisoires qu'on met, ça peut, être, euh, ça peut être des effets, ça peut être un objet, ça peut être une porte, peu importe. C'est pour dire, voilà, ici on veut mettre quelque chose, euh, ça ressemblera vaguement à ça, et le temps qu'on qu ait le truc terminé, ça permet que les autres équipes puissent quand même euh, bosser, tester le, le jeu, sans que ça pose problème. Bouche-trou en quelque sorte. Ouais c'est un, un peu violent comme, euh, comme trad mais ça, ça fonctionnerait. Et voilà. Et voilà pour le Monthly Report. On a réussi à le faire en, en une heure. <rire> j'espère que ça a été, j'espère que j'ai pas trop speedé euh, et j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment parfait. Mais je le trouve vraiment génial. Euh, je réitère ce que j'ai déjà dit plusieurs fois parce que j'en suis réellement convaincue. Et c'est pour ça que je le dis. En général, je ne dis pas des choses quand je suis pas sûre. Mais Squadron 42 arrive vraiment au, au, au bout. quoi. On, euh, on a quasiment plus de, de développement de nouvelles techs. Quand, quand on entend en fait, des, parler de nouvelles techs, en réalité, c'est juste des améliorations de, de trucs qui existent déjà des nouvelles versions un peu plus performantes, ce genre de choses. Mais la structure du jeu est, est là et on est vraiment dans, dans le peaufinage. Quoi. Très bien, très bien. Merci de l'effort malgré ton état. C'est normal. Je vis pour ça. J'ai pas compris. Tu peux reprendre depuis le début. Qui entre les lignes, Batou J'espère avoir l'annonce sur scène de Chris quand je serai là à la Citizen quand je serai à la CitizenCon cette année. T'y vas T'as de la chance. T'as beaucoup de chance. Mais ouais, non, je trouve vraiment que Squadron 42 avance très très bien. Et, et c'est aussi pour ça que je suis assez dure avec les gens qui disent euh, on n'a pas de nouvelles de, de Squadron, euh, CIG communique pas, machin. Genre, s'il si y a des gens qui vous disent ça, euh, montrez-leur le monde City Report, montrez-leur les, les trades du Monde City Report, ce genre de choses. Parce que là, on a. On a des choses vraiment en or et on, on, on voit vraiment l'avancée. Alors, je comprends qu'il n'y a pas le côté concret, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Mais malgré tout, c'est une très belle communication sur, euh, sur l'avancée du jeu. Au moment où il y a le ah eh ben, vous avez beaucoup de chance. Je, je vous souhaite d'y arriver et euh, j'espère que vous passerez un, un très bon moment. Et euh, ouais, non, le plein nouveauté Et puis pour le PU, pareil, euh, ce, ce monte lit sur le PU est un tout petit peu moins, comme je disais, sur le court terme. L'ancien était vraiment euh, très sur la sur la 3.19, on va dire ça comme ça, pour parler un peu vulgairement. Euh, là, c'est un peu plus sur le long terme. Mais le long terme de, de cette année, quoi. On n'est pas le long terme des 5 années à venir. On est vraiment toujours encore sur l'année... Euh, en cours et c'est vraiment très très cool. Juste les tickets, moi avant, tu m'étonnes. Les tickets, c'est chaud à avoir. C'est vraiment très très chaud. Je sais qu'avec Eno, quand on était à la Manchester, c'était à la seconde près. Que dis-je À la milliseconde près. Et quand il y va plusieurs, c'est chaud. Parce que tu flippes justement qu'il y, y en a un qui a un ticket et, et pas l'autre. Enfin voilà. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions... Moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette traduction. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir absolu euh, et un plaisir toujours renouvelé. Euh, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Du coup, je vous fais plein de gros bisous des étoiles et à la prochaine. Ciao, ciao